Bonjour à tous, aujourd'hui, une nouvelle vidéo à liker, sans oublier de vous abonner à la chaîne. Je vous emmène bosser chez Sixt. Oh, C'est vachement dur à dire ça, hein, non Bosser chez Sixt. vous l'avez Je vous emmène découvrir mon nouveau métier de DRH. Je vais faire passer un entretien d'embauche à Thierry Jouzier. Ah, je crois que le voilà. Oui, bonjour. Bonjour, Géry. Bienvenue chez Sixte. Merci beaucoup. Installez-vous. Bon, donc j'ai un job de DRH à vous proposer, mais expliquez-moi pour vous, c'est quoi ce métier alors ce métier, c'est chef d'orchestre ou alors Didier Deschamps, sélectionneur. Et quelles sont vos missions alors Justement, les missions, c'est choisir les meilleures personnes pour rejoindre l'entreprise, les former, développer leurs compétences et ensuite les garder toujours très motivés. Alors vous l'aurez compris, c'est pas moi le DRH ici, c'est Thierry qui est DRH 2 chez Sixte France. Concrètement, comment ça se passe ton boulot au quotidien Comment s'organise ton travail C'est pas que des entretiens d'embauche Non, ah là, justement, c'est pas ni que des entretiens d'embauche, ni que de la paye, euh, ni que du licenciement. C'est s'assurer euh, qu'on va pouvoir organiser... Euh, la façon de travailler dans une entreprise. Donc c'est, je le disais tout à l'heure, sélectionner, euh, développer et former. Euh, mais c'est euh, euh, faire des points réguliers, à la fois avec ses équipes, mais aussi sur le terrain, euh, s'assurer euh, de prendre la température du terrain. Donc tu vas en Là, agence Donc je vais en agence, euh, j'essaye d'y aller euh, au moins une fois par mois. Combien euh, d'agences en France euh, En France, c'est à peu près 200 agences en France. Euh, et combien de personnes Et à peu près 800 personnes. Et après, d'autres missions, Et après, d'autres missions, euh... donc c'est analyser, c'est euh, euh, discuter avec euh, euh, donc, le terrain, mais aussi euh, le groupe en Allemagne, puisqu'on a une filiale euh, en France. Euh, et c'est aussi innover, trouver des solutions pour faire en sorte qu'on soit toujours euh, les meilleurs d'un point de vue euh, euh, RH. Et sur les entretiens, par exemple, on a mis en place depuis, euh, depuis cette année la réalité virtuelle. On fait passer nos entretiens euh, et les, euh, les, les simulations à nos candidats. Le candidat, dans son casque, se retrouve derrière un comptoir et doit euh, faire une opération de vente euh, à un client. Pour faire le job. Quoi. Pour faire le job. Okay. Donc être euh... toujours en veille, c'est ça Toujours en veille, exactement. Okay. C'est-à-dire que le, le travail, c'est à la fois bien connaître son environnement, donc l'entreprise dans laquelle on travaille, les hommes et les femmes qui travaillent dans l'entreprise, mais aussi s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur. La concurrence, par exemple. Et alors, revenons un peu à ton parcours. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là Alors, ce métier-là, purement de DRH, ça fait cinq ans. Euh, et avant Et avant, j'ai toujours été dans la sphère euh, ressources humaines. Euh, et j'ai commencé par du recrutement. Et petit à petit, euh, j'ai été sur un poste de responsable RH. Et puis ensuite, j'ai pris un métier qui était un métier un peu plus de spécialiste analytique, ce qu'on appelle responsable à rémunération et avantages sociaux. Et alors avant, euh, tu as fait quoi comme étude Alors comme étude, moi j'ai un bac euh, général, économie. J'ai commencé à l'université avec de l'économie-gestion. Et au bout de trois ans, euh, je me suis spécialisé. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, les chiffres c'est bien, mais finalement, dans une entreprise, qu'est-ce qui est le plus important c'est le capital humain, c'est les hommes. Et donc, j'ai pris une spécialisation RH. Et si je n'ai pas fait d'économie de gestion, je peux arriver à ce métier comment En fait, on peut arriver euh, par, par divers canaux dans, dans le domaine des RH. Ça peut être de la psychologie, euh, ça peut être euh, de la comptabilité, ça peut être de l'administration, du droit, euh, du droit. Euh, ça peut être de l'école de commerce, mais ça peut être de, du BTS ou du DUT, euh, ça peut être euh, l'université. C'est un métier où on peut y arriver de diverses manières. Bon, Géry, j'ai le job Allez, je suis convaincu, moi. Bon, on prend un café Ok. Et Thierry, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce job, toi C'était quoi le déclic bah, De pouvoir avoir un, un vrai rôle d'influenceur sur l'organisation et les hommes de l'entreprise. Ah ouais, t'es influenceur aussi, toi Exactement. <rire> t'es youtubeur, non Instagrammeuse. <rire> <rire> ok. Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ton job ce qui me plaît, ah bah, c'est justement de pouvoir avoir un, un rôle euh, de, de, de, de, de, de motiver, euh, d'influencer euh, une décision, euh, de discuter, d'échanger. Okay. Euh... Et dans cette entreprise, Sixte en particulier alors dans cette entreprise, c'est de pouvoir le faire dans un cadre qui est quand même euh, facilitant, puisque c'est une entreprise familiale, avec une culture d'entreprise qui est assez décalée, euh, où on peut se dire les choses, on se tutoie. Okay. Mais quand tu dois licencier, ça t'est déjà arrivé non Comment tu gères ça Alors licencier, c'est toujours un moment délicat, c'est pas le plus facile. Ce qu'il faut, c'est rester factuel tenir au fait euh, et euh, pouvoir avoir cette capacité quand même de se dire euh, se détacher un peu parce que forcément ça ça, ça, ça touche émotionnellement ça arrive euh, pas tous les jours heureusement ouais, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui voudrait faire ton job surtout de dépasser l'image qu'on a du DRH euh, et l'image qui peut être parfois négative mais c'est un job où on, on innove, on recherche, euh, on, on a un vrai rôle et il y a un sens. C'est une quête pour, pour les jeunes de trouver du sens dans leur métier. Et ben dans celui-là, il euh, y a un sens. Et allez, la question que tu dois souvent poser à un candidat, c'est quoi les, tes trois qualités pour ce métier La persévérance, euh, l'intelligence émotionnelle et situationnelle, c'est-à-dire de, de, de bien comprendre face à qui on est et, a, et adapter un peu ce, sa, ce, son, son discours ou sa position et situationnel. À quel moment, dans quel moment, dans quelle situation on est. Le troisième. L'humour, je pense, peut amener à faciliter les discussions et, euh, et, et trouver aussi un sens du, du consensus ou du compromis. Les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Recruter pour trouver les meilleurs. À pour moi, plutôt Paris, mais on a besoin de DRH partout, province, monde entier. À Direction, le sens. J'espère que cet épisode vous a plu. Thierry, merci beaucoup pour cette expérience et la découverte de ton job. C'était un plaisir de partager ce matin. Et si vous aussi, vous avez envie de bosser dans les ressources humaines, de devenir un jour DRH, postulez, il y a plein de jobs pour vous. Likez la vidéo et venez bosser chez Sixt. Waouh, tu avez bien réussi celle-là <rire>